Et eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Nouvel épisode de Far Cry 4 Le 19ème épisode Après avoir libéré justement cet aéroport dans le dernier épisode On a fait la rencontre d'un sacré personnage, Willis Et on va en apprendre probablement plus sur la disparition de notre père On va aller voir directement Willis qui est dans l'avion visiblement Voilà, il est là dedans, il m'attend tout sagement euh... Il est là, tout à fait tout à fait, tout à fait. N'oubliez pas, le pouce bleu les amis, cet épisode va être incroyable, je le sens. Les souvenirs reviennent. Tout ça, ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain On frappe avant d'entrer. Où est le journal original Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un accompte. Très bien. je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouche sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. – Façon de parler, bien sûr. Quoi – Quoi Non, non, non, non je, je vous entends plus du tout mille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand tu auras fini ce boulot Ta mère a pu le c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlé à ça. Si tu veux les réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle? C'est le commandant Skon de Pagan Paganmin. Elle est venue avec lui de Hong Kong. Elle a de la triade dans son yin yang. Tu sais ce que c'est, le yin yang. Bien sûr que tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fout ici? On va s'en prendre à sites de Yuma et à l'homme qui Descends-le. Et on pourra faire faire à Yuma tout ce qu'on veut Allez de retour à l'île Malaya les amis Purée quel enfer vous savez que j'aime pas trop l'île Malaya Euh Quoique là y a pas la notion de Ah c'est bon il a pas besoin de respirateur Par contre tu veux pas venir avec moi toi salaud Trouver et tuer le lieutenant de Yuma Donc là vous voyez si j'ouvre la map Et eh bien nous sommes bah, carrément en dehors de la map Et c'est ce que je vous expliquais au début de l'aventure Ça ce qui est génial sur ce jeu c'est qu'on sort carrément de la map Euh J'adore l'ambiance, mais ça m'angoisse l'Himalaya. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant. Mais s'il n'y a pas besoin de respirer, ça va. Là, visiblement, il n'y a pas besoin de respirer. On n'est pas encore très très haut, donc ça va. Mais s'il y a besoin de respirer, c'est très très chiant. Vraiment. Euh, là, vous avez vu, je ne peux plus remonter. Hein, si jamais, je préfère vérifier. Voilà, je ne peux plus remonter. Ça, c'est fait. C'est dit. C'est pesé. C'est remballé. Allez, les amis. Maximum d'encouragement. Euh, vérifions s'il n'y a pas des animaux spéciaux aussi. Faut en profiter des animaux qui ne sont pas sur la carte Originale, pourquoi Parce que j'ai fait un petit tour Rapidement, euh, dans les confections Vous voyez, kit de seringue, peau de tigre Céleste, euh, moi je pense que Céleste, vous voyez, c'est quelque chose qu'on Ah peut-être euh, Dans Shangri-La Peut-être dans Shangri-La, ouais Mais voilà ce genre d'animaux, peau de léopard des ombres Ça c'est des trucs qu'on trouvera jamais sur la map originale Qu'est-ce que c'est forteresse là Bon ça va partir en couille hein ça va partir en cacahuètes euh. Il a voulu me charger là j'ai pas rêvé non J'arrive pas à savoir Non c'est bon non, parce que ce serait dommage qu'on m'attaque euh. Oh j'aime ce qui se passe Attendez Est-ce que vous pensez Attendez Non attendez je vais peut-être pas faire ce que je voulais faire Oui c'est peut-être pas une bonne idée euh, là, je pense que la visibilité des ennemis n'est pas... Euh... Oh, putain. Ok. Ok. Oh, je suis dans la... Oh, purée. Il y a un hélicoptère et tout. Oh là là. Mais est-ce que je suis censé les alerter ou pas Non, bah non. Attends, je peux garder cette arme, déjà. Allez, on essaye. Hein. Voilà, Super. J'ai eu chaud au kiki J'ai eu chaud au kiki Si je peux éviter d'alerter tout le monde ce serait pas mal hein. Et puis c'est quand même plus stylé Alors l'hélicoptère là il va me faire du, du sale là si je monte Ah c'est bon il se barre Très bien Ça me plaît S'il revient pas Hop bah, écoutez ça se passe Ça se passe Oh putain Ok Bon ça va J'espère juste qu'il y a personne à côté de lui Ah C'est gênant ça Alors attends bouge pas Ah Bon bah Je l'ai dans l'os Échec de mission imminent. Échec de mission imminente. Un plaisir. Un plaisir. Allez, venez voir. Venez voir. Bah alors, on n'a pas de couilles On a pas de couilles. Ok. Si, si. Ah mais je l'ai exécuté C'était lui le chef Aïe Je suis mort. Willis, j'ai tué le lieutenant de Yuma. Sûr Aïe bien, le bon. Comment je peux savoir si c'est le bon ou pas Tu prends une photo de ton oh. cadavre et tu me l'envoies. Oui bah attends. Voilà. Fous-moi la paix ouais. Hop. Yuma. Ah bah à mon avis c'est pas lui. Ça me paraît trop simple. Tes, gamin, c'est pas le bon gars. Celui que tu cherches. Je supervise les fouilles archéologiques de Yuma Je veux te dire, t'as qu'à buter tous les mecs du coin Qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants Que laveurs de chiottes ou nettoyeurs de vaisselle Il y a rien de plus américain que de tous les tuer Et de laisser Dieu reconnaître les tiens. Et appelle-moi quand ce sera fait <rire> Bon, il a pas besoin d'être discret hein. Au final hein. Au final, on peut y aller bourrin Mais j'aime bien faire ça un peu euh, Le plus discrètement possible, c'est rigolo quoi c'est propre quoi Et c'est con que je me suis fait cramer comme une merde avant Tais-toi Bon bah ben, voilà Bon ce qui est bien c'est que la MP5 est... Est... J'ai vraiment fait le bon choix d'arme hein. Elle est peut-être moins puissante mais au moins il y a un silencieux Dessus et en vrai la portée est pas dégueu hein. La portée est pas dégueu Un petit headshot et puis ça, ça repart quoi Qu'est-ce qu'il veut lui Allez on continue notre ascension, on continue l'épopée. Hop J'aime ce qui se passe, vous voyez là c'est ma phase préférée pour le moment euh, à l'Himalaya. Parce que les autres phases où on était euh, sur l'Himalaya, je crois qu'on y était qu'une fois hein, jusqu'à présent. Une fois ou deux. Euh, là c'est soit la deuxième, soit la troisième, mais bon, jusqu'à présent c'est ma préférée parce que c'était une galère les autres. Là au moins, c'est un petit peu plus sympa. Pour le moment, hein, attention parce que ça risque de se compliquer, puis on va monter en hauteur, etc. C'est euh, une vraie forteresse le bordel C'est une vraie forteresse le bordel Allez ah. Identifier le lieutenant de Yuma Pas de problème Pas de problème mine Général. Pourquoi il veut pas me le Ah sniper sympa ça alors je peux passer par là peut-être Bonne idée Bonne idée de contourner ça Eh hey. hey. Eh Ils ont mal réfléchi quand même hein. Parce que là mon pote Ah ouais Infiltration totale Infiltration totale Allo et en plus il a personne ici c'est incroyable ah voilà! Ça me paraissait trop simple. Bon, déjà, le Yuma, là, le lieutenant de Yuma, il est forcément euh, euh, caché à l'intérieur et ça va partir en cacahuète. Donc, on va éviter de gâcher des munitions, si vous voulez mon avis. Voilà, je préfère vous le dire, on va éviter de gâcher les munitions. Parce qu'à mon avis, il va y avoir des belles séquences de tir. Eh, hey, je t'ai pas vu, toi! Mon petit cochon, là. Bon, si je bute le sniper. Yes Yes yes yes Oh ce jeu de merde T'as rien du tout toi Allez je vais repasser par derrière Euh ah C'est pas comme ça que j'imaginais Euh y'a un hélicoptère qui arrive là Non c'est bon Alors attendez Déjà ils savent pas où je suis c'est pas mal Okay. Vas-y viens sur moi toi Voilà Il y a un hélicoptère hein Voilà Il a plus Il a plus d'hélicoptère Déjà ça c'est un fait Je préfère vous le dire Qu'est-ce que c'est que tous ces bruits là Ok il okay, y a un sniper il est pas content Alors déjà je vais m'occuper de lui là Oh merde Oh non c'est pas vrai Déjà c'est à cause de lui que j'ai foiré Oh non c'est pas vrai Quelle angoisse Bon comment je fais pour monter là On peut monter au moins Ça y est je panique Bon attends le sniper est sorti de sa cachette Hop hop hop Allez bon courage pour me tirer dessus mon œuf. Hein tu l'as pas vu venir celle là Adieu mon pote Incroyable J'aime ce jeu C'est bon pour vous C'est bon pour vous Eh Regarde Allez Blaise. Oh J'ai une idée de zinzin Attendez Attendez Attendez Parce que là il y a un truc qui me plaît Tu l'as vu je te parle bien de ça. Allez, salut. Ils sont où les les, les copains Vous êtes tous les copains Ils sont là. Hop, ça dégage. Hop. Ensuite. À qui le tour Incroyable. Et qu'il veut lui Là. Ici, là. Hop. Attends parce que là je me suis mis dans la sauce Ok fouillez le lieutenant De Yuma Ah ok il est mort J'ai tué le lieutenant mince J'ai pas pu faire ça comme je voulais Alors attendez on va passer par là Ennemi en dessous Mais non c'est pas vrai je suis au dessus regardez Eh hey, les copains vous êtes où Ah vous êtes planqué vous êtes planqué là-haut Voilà Vas-y baise moi <rire> <rire> Wouhou le 3-6 Bon le corps eh, Excusez-moi là je parle plus je suis à fond dans l'action J'espère vous kiffer euh, Attendez faut que je descende sécurisamment parce que Si je me casse la binette ce serait un peu dommage euh, Ok ça se passe ici Hop Et voilà toc. J'ai trouvé une clé sur un des cadavres Check. Attendez Une autorisation de sécurité niveau 3 est requise pour accéder au site Ok petit. Quand le commandant sera mort. Allez Oh là là Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Trouver un moyen de sortir de la grotte Allez let's go On va pénétrer la grotte Moi j'adore euh, Pénétrer euh, finalement euh, Les grottes euh, On a 200 mètres à marcher dans la grotte incroyable Ils en ont après moi je vais devoir m'éclipser Quoi ah, Attendez, comment je fais moi pour sortir de là Bon courage mon poussin, j'en reviendrai quand tu voudras décoller Ah Bon tant qu'ils sont pas en alerte eux c'est l'essentiel Parce que là, j'ai je, je, un mastodonte là hein. euh... Alors après Ça peut être vite réglé Ça peut être vite réglé Après je suis pas obligé de me les faire hein. En vrai je suis clairement pas obligé de me les faire. Y en a un là-haut. Ah, oh, il veut pas me le me scanner, le salaud. Voilà. Ouais, remballer, ouais. Ok. Je suis pas obligé de me les faire. Qu'est-ce qui leur arrive là Oh ils ont rien vu Je suis un monstre Oh je suis un beau gosse Eh hey, attendez Ce qui se passe est incroyable Le masto il y a moyen que je l'évite Il y a grave moyen que je l'évite Ou pas Ou pas euh, Attendez attendez attendez S'il voit pas les cadavres Ah bah il a vu les cadavres Il a vu les cadavres Ok il reste plus que le masto je crois Merde Il reste plus que le masto Moi je me barre Salut mon pote Eh hey. la mort vient du ciel euh, On va passer par la droite Ok Ok toi je t'ai vu encore un masto je crois Ok, et il y a moyen d'éviter le... Parfait Ok, magnifique Excusez-moi, hein. je suis concentré encore une fois Ok Et j'ai évité je crois deux mastodontes euh, On est sur Sons of the Forest ou c'est comment là Ok, 40 mètres, on y arrive là on y arrive, trouver et tuer le lieutenant de Yuma Ouais ah, je me disais bien que c'est pas fini Je me disais bien que c'est pas fini Mais déjà au moins On a bien avancé Quel enfer Trouver Et tuer Le lieutenant de Yuma De snipers Là lui il veut pas me le scanner Si c'est bon ensuite Ok Ah salut toi ils ont l'air d'être que 4 mais vous vous doutez bien Qu'il n'y en a pas que 4 Oh incroyable J'ai envie d'abandonner de me barrer Et je crois que j'ai un souvenir Oh Attendez j'ai entendu Ah ah hey, Ils sont bien camouflés les salauds hein. Ils sont bien camouflés les salauds Alors je sais pas par quoi Commencer les snipers au fond Non ce serait débile en vrai de vrai non Non ce serait pas, ce serait pas débile Déjà lui il verrait pas Euh mais bah non il y a personne là de toute façon En fait Il faudrait que j'arrive à tuer le sniper le plus loin Ou alors Oui tout à fait C'est jouable Ah c'est jouable mais pas trop Oh putain un train peut en cacher un autre Et voilà Bah je suis mort Bah en plus il meurt pas frère Non mais c'est quoi cette histoire Bah je suis mort Je suis euh, mort Allez salut Attendez c'est pas grave C'est pas fini ah c'est dommage hein Sniper mort Alors toi Vas-y recharge vite toi Ok Bon tant que ça me vient pas par derrière moi ça me va Non mais frère Mais tu vas mourir Meurs euh, L'enchaînement était pas mal en vrai non Enfin moi j'ai kiffé hein Ok, il me reste quand même 4 seringues, donc faisons gaffe à ça. Viens voir, viens voir, faut que j'économise mes balles. Faut que j'économise mes balles. Dommage. Alors on essaie de faire des jolis trucs, hein. Si déjà. Arrête. Arrête. Arrête. Voilà. Déjà c'est comme ça que ça se passe. Euh, ensuite, attendez. Attendez, viens voir toi Voilà, hop, toi tu fermes ta gueule déjà Voilà, allez, hop fermez tous vos gueules Démunition Euh... Ah Un sniper Oh putain Ok c'est pire qu'un sniper Alors euh. Les copains ah, ça c'est gênant. Ça c'est gênant. Ça c'est très gênant. Ok, touché. Couler Allez, sus. Là j'avais un roquette si jamais. Moi je vais pas prendre le pont. On va plutôt contourner. Y'aurait eu moyen de faire ça autrement, je pense. Mais euh, bon, je suis un PGM, donc euh, voilà. Les PGM, euh, on peut faire ça comme on veut. Hein. <rire> je rigole, les gars. Je rigole. Il y a des munitions un peu partout, donc ça c'est vraiment chouette. Euh, je pense qu'il y avait vraiment eu moyen de faire. Enfin, en fait, le jeu peut se faire furtivement de... à fond les ballons normalement. Hein. Mais voilà. Hein, euh... Faut que je descende là. Hein. Hop, hop. Attendez, parce que là il y a des trucs. Et moi, quand je vois des trucs. Ah bah vous me connaissez hein. Puis en plus il y a du soin et tout Voilà je crois que j'ai récupéré une seringue je suis pas sûr On dirait bien Allez ça part Ça part C'est toujours pas fini Éliminez le lieutenant et ses gardes Ok ils sont Totalement à ma recherche Attendez mais je vois même pas les mecs qui me voient là Ah je l'avais pas vu Il est là le lieutenant ah d'accord. Ça rien que je me cache. Tenez ces cadeaux. Là normalement tout le monde est mort, non Touché Allez, venez les loulous là. On lui il aura pas fait long feu. Ah C'est un peu gênant ça aussi. Ah. Oh, oh je l'ai défoncé Lui aussi Je sais pas si vous les voyez bien parce que Moi j'ai un œil de faucon je crois Allez hop Oh il a pris la mitrailleuse On est pas bon du tout là Mort bon. Oh non Oh la grenade je l'ai senti passer hein Alors attends toi la mitrailleuse mec Dommage Ah là là American sniper Eh frère calme toi Non je rigole pas je rigole pas mon frère Attendez Déjà j'ai découvert que je pouvais zoomer Et ça c'est incroyable Il en reste plus qu'un en plus hein mais... Voilà, allez hop. Allez, allez tous vous faire foutre. Je suis sous pression. Hey, une seconde ah. Tu l'as eu Ouais, ouais je l'ai eu. Bien, je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. T'imagines même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. Terminé. Bah eh ben c'est bon il nous a sauvé Incroyable Tuer ou être tué Mission terminée On n'a toujours pas plus appris quoi que ce soit euh, Par rapport à notre père hein, Du coup euh, l'assassinat On peut retourner voir Willis justement Le but du jeu donc c'est ça vous l'aurez compris Plus on va faire des missions pour Willis Plus on en saura sur notre daron euh, Les missions Sentier d'Or ça va être justement en rapport avec euh... En fait c'est ça euh, Yogi et Regi on en apprend un peu plus sur sur la mer, si je dis pas trop de conneries. Après, ça dépend évidemment. Lui, c'est plutôt le père. Euh, Mission Sentier d'Or, bah c'est l'état le, le, le, le, de l'île de manière générale. Bref, plein de choses. Euh, attendez, il y a un convoi à détruire là. Vous le voyez là Est-ce que vous voyez ce convoi là Alors attendez, il va à droite ou à gauche Il va à euh, droite. Ça sent la connerie ça. Ah, j'ai déployé trop vite, je crois. Ah! Ça fait beaucoup de monde là quand même! Stop! Attends, attends, c'est lui que je voulais moi. Voilà! Ça c'est fait. Bon, mais si vous voulez ma peau, c'est pareil, hein, les gars la prochaine fois que tu veux te faire inciser quelque chose, passe par un professionnel. Euh, même s'ils font un peu peur par ici. Attention tu sais qu'à cause de ta mère, j'ai parrainé une classe entière d'élèves pour aller étudier la médecine à Singapour, et ils ne sont jamais revenus Te rends-tu compte de l'ingratitude Paul s'est occupé de leur famille, ici au Pirate, et j'ai envoyé mes contacts à Singapour pour les trouver et les récompenser de la manière la plus appropriée. Ah, on s'est bien amusé. Mais voilà, maintenant je me retrouve à m'auto-arracher mon propre furoncle. <rire> Gary Apporte-moi la gaze et l'antiseptique Putain de merde bah, je crois qu'il était en pleine forme le Pagan, incroyable, alors attendez juste, il y a une nouvelle arme spéciale qui a été débloquée, donc on va juste se TP, ah bah on est juste à côté de la mission Sentier d'or, mais on s'en fout, on va juste se TP euh, rapidement euh, à un avant-poste là, juste pour voir c'est quoi cette arme spéciale, ça se trouve c'est un truc absolument éclaté au sol, euh, qui ne va pas nous intéresser, dard, acheter arme spéciale, euh, bah de toute façon j'ai pas assez, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est une sorte de, oui bah c'est une sorte de pistolet... Euh... De euh, pistolet euh, peut-être semi-automatique Arme de poing mitraillette D'accord ok bon écoutez c'est vrai que on, En fait notre euh... Alors, On est plutôt pas mal en fait en termes d'armes euh, Je veux dire euh, voilà euh, On est plutôt, euh, plutôt cool Attendez je peux quand même acheter quelque chose Les seringues Le gilet par balle Amélioration de mercenaires Hop. Vos jetons de mercenaires vous permettront de faire appel à un rebelle aguerri Et lourdement armé Oh on en a encore pas fait appel mais ça va nous aider Quand on en aura besoin Très bien et eh bien les amis c'est là dessus qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode qui j'espère vous a plu parce qu'il aura été assez intense euh, Pour être très honnête j'ai cru que j'allais pas m'en sortir encore une fois et, et voilà il faut toujours croire évidemment euh, euh, en, en ses rêves euh... Ouais d'accord c'est bien vos petites missions secondaires je m'en fiche un peu Les amis comme d'hab à chaque fin d'épisode le soleil se couche c'est quand même formidable J'ai entendu le bruit d'un loup-garou Un peu bizarre Je vais peut-être rester en sécurité Allez n'oubliez pas le like Ou le dislike Le commentaire Et l'abonnement Et on se retrouve demain 16h Pour la suite De l'aventure C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde